Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais euh, vous, vous citer les dix commandements. C'est toujours un peu dans la prolongation de ma, ma précédente vidéo qui disait que euh, un des moyens d'obtenir euh, des grâces c'était l'apostolat. C'était effectivement essayer de convertir nos semblables, nos, nos prochains. Et là je me réfère à Matthieu, l'évangile de Saint Matthieu chapitre 5 verset 19... Donc celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements Donc les, les, les, les commandements de Dieu ou, Et qui enseignera aux hommes à faire ainsi Sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux Mais celui qui les observera et les enseignera Celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux Donc encore une fois je vous ai dit que Le but du jeu Le but de notre vie sur terre C'est d'accumuler un maximum de grâce, Un maximum de richesses céleste pour aller au plus haut des cieux, euh, essayer d'aller au plus haut des cieux, pour passer l'éternité avec, euh, avec les plus saints des plus saints, avec les avec les séraphins, avec les... Euh, tutoyer le, le royaume de Dieu avec Marie, Jésus, les, les, j'imagine les, les, les, les apôtres, euh, etc. Saint Jean le Baptiste, les plus grands saints. Il faut faire partie de ces, de ces élus euh, d'élite. Alors c'est pour ça que je vous lis le un peu, un peu euh, pas vraiment comme un mercenaire, mais pour, pour profiter effectivement de, de cette parole évangélique. Celui, « Celui qui enseignera les dix commandements sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Donc comme je veux être déclaré grand dans le royaume des cieux, excusez mon, mon orgueil et, et mon ambition... Euh, je vais vous lire euh, les dix commandements. Donc là je suis sur le, le, euh, le site du Vatican, sur la, le dernier catéchisme de l'église catholique, celui de, de Saint Jean-Paul II, euh, 92 pour la première édition. Donc les dix commandements, on les trouve dans l'Exode, euh, chapitre 20, euh, versets 2 à 17... Et dans le Deutéronome, euh, chapitre 5, verset 6 à 21. Alors moi je vais vous lire la formule catéchétique parce que je trouve qu'elle est, elle me parle plus, euh, je pense qu'elle parle plus à, à l'homme moderne. Mais bon, vous pouvez faire le parallèle euh, dans cette vidéo. Alors, premier commandement, un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Deuxième commandement, son Saint-Nom tu respecteras fuyant blasphème et faux serment. Troisième commandement. « Le jour du Seigneur gardera en servant Dieu dévotement. » Alors après, on, on passe au... Donc là, les, les trois premiers commandements, c'était les, les, les devoirs envers Dieu. Là, c'est les devoirs envers euh, les, les autres. Hein, envers, euh, car nous devons aimer aussi euh, notre prochain et même nos ennemis. Quatrième commandement. « Tes pères et mères honoreras tes supérieurs pareillement. » Cinquième commandement, meurtre et scandale évitera, haine et colère pareillement. Sixième commandement, la pureté observera et en tes actes soigneusement. Septième commandement, le bien d'autrui tu ne prendras ni retiendras injustement. Euh, septième commandement, euh, non huitième commandement, la médisance bannira et le mensonge également. 9e euh, commandement, en pensée, désir veillera à rester pur entièrement, et dernier commandement, 10e commandement, bien d'autrui ne convoitera pour l'avoir malhonnêtement. Alors je vous invite à, à diffuser cette vidéo hein, aussi pour, pour, pourquoi pas, être appelé grand dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.